C'est Winman, content de vous voir. Écoutez, aujourd'hui, vidéo un peu spéciale. Je suis chez. Hey, salut la gang, c'est le Gros Show. Et oui, vous l'avez entendu euh, de vous-même, avec vos propres oreilles. Je suis chez le Gros Show. Et aujourd'hui, ce n'est pas une vidéo SQDC, ce n'est pas une vidéo de Gros, mais bien quelque chose de spécial qu'on ne connaît pas chez Winman. On parle ici là, de faire de la rosine avec du cannabis. Donc, euh, on connaît ça ici euh, au Gros Show, euh, la Rosen? Euh, oui, honnêtement, j'aime bien ça, là, mais euh, une fois de temps en temps, là, une fois ou deux par semaine. Là, euh, quelques puffs de concentré comme ça, on peut dire euh, oui, la rosin, mais c'est pas mal la même chose. Là. Tout ce qu'on parle, c'est de... il n'y a rien là, de butane là-dedans, c'est vraiment juste pressé à la chaleur, c'est ça que j'aime fumer. Quand tu parles de butane, de ça, on ne connaît vraiment pas ça chez Weedman. Donc, euh, on parle ici de concentrer, un autre mot qu'on ne connaît pas ici chez Winman. Euh, les concentrés, c'est quoi exactement si on, on, on extrait le, le THC de la cocotte? Est-ce que c'est ça? Bien, dans le fond, c'est ça. C'est la technique pour extraire là, euh, soit le THC et les terpènes. Euh, c'est la technique utilisée. Donc, euh, on va dire avec du butane, c'est retirer chimiquement avec du froid. C'est ce qui va séparer là, les tricônes et les terpènes de toute la cocotte. C'est ce qu'on veut. Et vraiment, là, quand on dit du concentré, on parle juste du produit. Parfait, parfait. Donc, ce n'est pas cette technique-là qu'on va utiliser. Donc, on, oh, va mettre, on va mettre ça de côté. Donc, aujourd'hui, on va parler de la technique qu'on va utiliser pour extraire la rosen de deux de, de cannabis qu'on connaît chez Weedman. On parle ici là, du boba Kush CBD phénotype numéro 1 qu'on a déjà vu en vidéo chez Weedman. Et le deuxième cannabis à votre gauche, on n'a pas vu encore cette vidéo, mais c'est mon ZOMBIE Skittles. Donc euh, aujourd'hui pour extraire la rosine, je pense que ça va être avec une presse et de la chaleur, est-ce que c'est ça? Oui, c'est ça. Donc euh, on va prendre euh, la bonne vieille technique là, euh, du fer plat qu'on emprunte à notre copine, mais celui-là euh, il est juste dédié à ça. <rire> c'est juste euh, de la chaleur, de la pression, c'est ce qui va extraire euh, le concentré qu'on qu veut, euh, qu'on va aller chercher. Donc ça va aller chercher là, un, quand même une petite, très petite quantité. Mais on parle de très bon goût et de très haut taux de THC aussi. Parfait, bon, on va commencer, mais j'avais une question, euh, j'étais un petit peu inquiet. Euh, mon cannabis, il n'est pas très, très, très humide. Euh, le boba CBD, je ne vraiment pas pire, mais le zombie est sec. Le zombie est sec. Est-ce qu'on va être capable de sortir quelque chose de ça, du jus? Parce qu'on sait que la rosine, c'est un peu du jus hein, qui, qui va sortir de là. Oui, ça sent euh, comme un petit genre de caramel ou des fois plus ou moins liquide. Ça dépend vraiment là. Euh... Du produit qu'on met à l'intérieur. Donc, la qualité intérieure, la qualité qu'on met au départ, ça donne vraiment la qualité du produit final à la fin. c'est sûr que, mais l'humidité, je dirais que ça joue pas tant si la qualité du produit est là. J'ai remarqué là, des fois que j'ai mis ça là, vraiment sec, ça sortait vraiment beaucoup. Donc, tu penses qu'on va sortir une goutte de ça Ah, plus qu'une goutte. Plus qu'une goutte, là, On va euh... commencer avec le Bobo CBD, euh, produit avec CBD et THC. Est-ce qu'on va être capable d'extraire du CBD dans le jus? Euh, oui, Bien, dans le fond, c'est sûr qu'on ce qu va aller chercher là, ce qu'elle peut produire. Ça a l'air que ça, c'est, je pense, un 99% THC-CBD. Oui, exactement, moins. exactement. Fait que dans le fond, là, ce qu'on va aller chercher, c'est vraiment un mélange des deux 50-50. Ce qu'on va fumer, ça va être un concentré 50-50 de THC et CBD. Excellent, excellent. On va commencer avec le baba-couche CBD. On va te regarder aller. Donc, c'est une vieille technique que je pense qu'il y a du monde qui l'ont déjà vu que j'ai utilisé. Ben écoute, moi je voulais te rencontrer aujourd'hui pour cette vidéo-là. J'ai vu ta vidéo sur YouTube. N'oubliez pas d'aller vous abonner à la chaîne YouTube Le Grow Show. L-E-G-R-O-W-S-H-O-W. Euh, un très bon ami à Winman et aussi un ami au show de boucan, Mark Tattoo Studio, yes. qui euh, fait partie de la communauté des youtubeurs québécois. Donc, vraiment, on te regarde attentivement donc, le gros euh, show. Là, présentement, j'ai vraiment un petit T'as mis un 5 sous en dessous du caoutchouc, hein? Oui, donc c'est vraiment un petit morceau que j'ai pris, j'ai fait un trou pour essayer de mettre du, du, du cannabis dedans. Après ça, ben le trou est de la grosseur d'un 5 sous. Mais où la chaleur? La chaleur va s'en aller après. Ce que j'essaie de faire, dans le fond, c'est vraiment juste une, une petite poque, là, vraiment plus petite, d'environ de presque 2 grammes, qui va être environ gros comme euh, 2-5 sous d'épais. Pour après ça, extraire le, le, le THC dedans. Mais ça va mieux, le... Ça va mieux l'extraire, excusez-moi, quand euh, il est plus compact. Okay, euh, la okay. chaleur vient comme plus travailler à la même place au lieu d'écraser une cocotte qui n'est pas compactée comme celle-là. Ça va plutôt faire une galette molle. On fait ça en deux étapes. Puis, de moins, euh, il va y avoir plus de particules dedans là, qui va se laisser aller dans ton, dans ton concentré. Donc, on va, faire, on va écraser le cannabis en une première étape et ensuite, ce petit morceau-là qui a été euh, écrasé, Va, euh, on va le mettre dans le papier parchemin et c'est à ce moment-là qu'on va le chauffer? C'est ça. Là, on parle juste vraiment juste de le compacter là, sur lui-même pour... Il euh, n'y a et... pas de chaleur encore, c'est vraiment juste pour euh, avoir un plus petit morceau à travailler. Quand on va le mettre en dessous de la chaleur, est-ce qu'il va falloir le recompresser de cette façon-là que tu fais en ce moment? Euh, il va être déjà quand même assez compacté. Non, on n'aura pas besoin de le refaire. Donc, c'est ça. Non, je vais juste serrer le fer plat. Hey, je suis excité au bout, je ne peux pas croire qu'il va être du jus qui va sortir de mon propre cannabis. Je te le jure, je ne peux, peux pas croire. On va faire l'extraire tout de suite après Puis si tu veux, ben, je vais pouvoir écouter Puis te dire ce que j'en pense. même. Ouais, oui, vas-y parce que Winman euh, ne pourra pas euh, l'utiliser aujourd'hui. Peut-être un autre jour, mais pas aujourd'hui. Donc la première étape euh, est faite. On a vraiment condensé, là, le, le, je pense qu'il y avait 2 grammes et demi. peut-être peut voir le morceau à la caméra là. Là, J'étais allé un petit peu vite, c'est sûr, j'aurais pu prendre un peu plus mon temps, mais j'ai eu la misère un petit peu à la compacter un peu plus droite. Pas de mais pas si problème. Mais on va faire la job en masse, là, vous allez voir qu'à la fin... Là, ok, on va prendre celle-là. Oui, celle qui a le pas de miettes le plus possible. On va essayer de faire le cas là, de clean le plus possible. Ben là. oui, ben oui, parfait. Donc... Mon papier parchemin plié en deux. Excellent, excellent, j'étais excité boys. Avec Puis là, ça va, ça va se faire en une minute, deux minutes, trois minutes. Moi, je le laisser en environ 30 secondes. Ah oui! Oh my god, c'est hey, live les boys, là. Là, c'est live les boys, là. Donc, la chaleur est au minimum sur le fer plat, vraiment là, le, le plus bas possible. Juste pour dire qu'il est allumé. OK, tu mets la pince pareil. Oui, oui, oui. Je le laisse chauffer une petite seconde ou deux comme ça, là, juste à la main. On vient écraser dans le centre. Ok, bon, ça, je le savoir tantôt. Puis, plus on met de la pression, plus on va aller extraire là, à 100% le produit qu'on va aller chercher. Donc, je vais forcer du plus fort que je peux. Hey, merci encore, le gros show, hein, de m'inviter chez vous. Hey, ça fait plaisir, man. Donc, euh, on, à partir de là, on compte environ 30 secondes. Oubliez pas de donner un like. Ou un commentaire dans la vidéo, très important là, pour l'algorithme de YouTube. Si ça se déplace un peu, il faut pas se gêner de recommencer et euh, de se replacer et de redonner un autre, autre presse. Ensuite le cannabis, il euh, faut le jeter aux poubelles, vu qu'on a extrait pas mal toutes les terpènes et le can les cannabinoïdes, j'imagine. Euh, ouais, la plupart du temps, moi, je fais deux presses avec la même rondelle. OK, OK. Puis après ça, il y en a qui s'en servent pour faire du concentré avec du butane après, avec leur rondelle utilisée. OK. Euh, moi, honnêtement, ça finit au vidange. Donc, euh, dans pas long. Vois-tu quelque chose? Il a rien. Le cannabis à Weedman, c'est de la merde. Yep. On va le laisser aller. En plus que l'autre est sec. J ai, j ai, j ai... Pas sûr. Pas sûr. Ben, c'est sûr qu'il va sortir quelque chose. Quand même, là. Il va y avoir de quoi qui va sortir. Mais la qualité, on... j'en vois déjà. Là. Ah ouais, cool, voir, cool, on cool. Cool. Voit. La qualité, j'ai aucune que... idée, c'est comment on peut voir? La qualité à cause de la couleur ou. Euh, Je dirais, ben c'est sûr. Je connais pas est, ça, je connais pas ça. Plus, oui. plus il est en poudre comme ça, plus il a tendance à vouloir aussi s'égrainer sur lui-même dans le papier. Ok. Mais c'est vraiment là, quand on parle d'un cannabis qui est givré ou on dit frosté souvent là. Ouais, ouais. Ça donne plus de résultats, je sais pas si vous voyez, déjà à travers du soleil. Mais moi je le vois ici, ça commence à couler sur le côté. Incroyable. Donc ça c'est vraiment tout le, du concentré. Là, c'est le temps en on enlève. On va essayer de aller doucement pour pas répandre des miettes non plus. Et regardez ça. Quand vais okay. s'enlever les petites feuilles, on va y aller plus délicatement après, mais regardez ça. C'est correct, ça, c'est bien ou... <rire> Là, ici, on parle d'environ, je dirais, une dizaine de puffs. C'est bon? Euh, C'est très bon, très bon. Ah, on peut le peser bien. aussi, mais à l'œil, je dirais qu'il y a environ, là, pour... à l'œil 2 grammes de cannabis, on a sorti peut-être un point 3 de concentré. Ah, oh, euh... pis là, fois, écoutez, tu m'as fait un calcul mathématique, j'étais en train de jouir, je capotais. Comment t'as fait ça, ce calcul-là? Peux-tu me refaire ça, ce calcul-là? Ben, c'est pas un calcul officiel. C'est vraiment juste des chiffres que j'ai remarqués comme ça avec le temps. Là, que... Donc, le pourcentage qu'on réussit à aller chercher en concentré, on va dire, on... je mets un gramme de cannabis, je retire 0.3 de concentré. 30%. Donc, c'est 30%. 30%, on est souvent proche du taux de THC réel de la plante. Oh. Directement. Puis ça, c'est quoi, t'as dit, le chiffre? Euh, là, j'y vois vraiment à l'œil. Mais il faudrait oh, poser oh. si on le pèse, on va vraiment comme avoir un approximatif. Euh, sinon, c'est vraiment juste... peut-être. Un... grammes, c'est-à-dire 1.5. Mais ça, c'est dis... ce que j'ai remarqué, c'est zéro officiel. C'est vraiment une opinion comme ça que j'ai remarqué avec mes cannabis. Je sais pas qu'avec le CBD, probablement que ça va fausser les données parce okay. que... Le jus de CBD là-dedans. Là, c'est ça, exactement. Fait que, euh, mais... Moi, de ce que j'ai remarqué vraiment, là c'est... Quand on retire un point 3, donc ça coule beaucoup, c'est productif en THC, donc il y en a beaucoup, un haut pourcentage. That's it. Est-ce qu'on presse tout de suite l'autre ou on fume tout de suite celui-là? Euh, donc, mm -hmm. si vous me permettez, j'ai besoin de récolter avec du froid. On va regarder un petit peu s'il se décolle ça. Non, la plupart du temps, là, quand c'est fait, fait comme ça. On va attendre un peu, donc on va avoir le temps de faire l'autre. Non, non, non. J'ai. une petite source de froid en dessous. Ah, là, au début, c'était comme de l'eau. Puis là, présentement, ça vient comme du.. Un peu plus. Un peu plus solide. Plus facile à récolter. Donc normalement, en fait. dans.. Là, c'est sûr, Dans quelques secondes. Je vais pouvoir au moins retirer une petite boulette une petite pour vous montrer tout de suite à quoi ça ressemble. Parce que si on le met.. Sinon il faudrait le mettre au congélateur, mais sinon, regardez. Ce beau, beau couche CBD-là, ça m'a coûté 18$ la graine de cannabis et ça vient de Dinafem. Est-ce que tu as déjà entendu parler de ça, Dinafem? Euh, J'ai encore, une... encore une graine de cannabis de Dinafem qui a fait faillite, je pense, ou il a été acheté. Ou je sais Quelle variété? Je sais que cette compagnie-là a fermé euh, dernièrement. Je pense qu'il y a eu des problèmes avec euh, le gouvernement pour les fiscaux, pour payer pas leurs taxes ou je sais pas trop quoi. Il hein? quelque chose qui ressemble à ça. J'ai réussi à... Moi, j'avais une graine de... C'est du CBD peu. Dans le fond, c'est du 24 pour 1. C'est du CBD 24% pour 0 THC. C'est du Dynafem CBD Flower. C'est des grimes de cannabis, là? Oui, je n'ai qu'une, En CBD, en plus. Oui, je ne l'ai pas encore parti. Tu as déjà fait pousser du CBD euh, euh, au grow chaud? J'ai déjà fait, pour ceux qui m'ont déjà suivi, le CBD Cheese. Okay. C'était un CBD 50-50 euh, mixé avec du THC, là. Euh, 50-50 environ, c'est ça, 10% lui aussi. C'était bien, c'était ordinaire, c'était bon? Euh, j'aime mieux le CBD pur que je mixe moi-même, que du CBD déjà mélangé euh, dans le cannabis en 50-50 on va dire. Donc j'aime mieux avoir du 24 pour 1 que moi je fais mes propres mélanges. Donc, euh... Quand tu dis 24 pour 1, tu parles de... 24% CBD, 0% THC. Donc, c'est vraiment le ratio là, de... Ah, oh, mais ça, c'est le 24% là, t'as pas ça à la SQDC, euh, Oui, il y en tout, a quand même. Quand t'achètes des de graines de cannabis qui disent qu'il va y avoir du 24% de CBD. En moyenne, là, ce qui est sorti de la plante, là, c'est ça. C'est tout le temps des chiffres approximatifs, mais <rire> quand je, ça, je peux arriver à avoir du 12%. T'as fini de sortir ça? va c'est un petit peu Donc, trop. Donc, c'est un peu, c'est vraiment euh, plus que je pensais. Tant mieux, tant mieux. Puis normalement, il y aurait une deuxième presse à faire qui donnerait peut-être un peu moins la moitié de ce que j'ai dans les mains présentement. Parfait. Fait que ce que tu veux fumer sur, met ça de côté ou. Je peux préparer mon petit kit, puis prendre une poffe. On va le ça ensemble. Non, on met ça de côté. On va extraire cela puis on checkera ça plus tard. Ça passe. Fait que honnêtement, là, c'est vraiment un bon résultat. Bien oui, tant mieux, tant mieux. Donc, Boba Kush CBD, phenotype numéro 1. Peut-être un bon peut euh, produit. Peut-être un, un clone à garder, mais là, il est trop tard, il n'y en aura plus. Euh, un keeper, peut-être, pour ceux qui aiment la Rosen. Beaucoup d'huile dans ce cannabis. Donc, on va y a un peu plus vite pour celui-là. Mais honnêtement, c'est un très bon. Euh... Tant oui. mieux Tant mieux oui. Un peu foncé, je l'ai laissé un peu longtemps. Ce que je remarque aussi, oui, c'est. Plus on le laisse longtemps, plus le, le, le résultat est foncé. Donc euh, un peu moins goûteux, mais plus de quantité. Ok, ok, ok. vais pensé de le faire moins longtemps, un peu donc, plus possible. Donc ici c'est le Zombies Gittles, ça a été donné par un abonné. <rire> par un abonné, euh, merci encore à cet abonné qui m'a donné du Zombies Gittles, une graine de cannabis qui vient de Ripper Seeds. Qui m'a quand même été un bon producteur. Je pense qu'il un petit peu moins de cannabis dans ce lieu-là. Un petit peu moins de 2 grammes peut-être au départ. On va essayer d'enlever les petites miettes. On y va. Parfait. Papier parchemin. On va mettre le fer à repasser pour la chaleur. Et on utilise aussi encore la pince là, pour. Euh, utiliser encore la pince pour extraire euh, plus efficacement la rosine de ce cannabis. Il y a du monde qui aime ça juste mettre leur propre poids dessus, mais on y va. Avec des outils. Ben oui, ben oui. Donc, ce, ce fer-là, c'est vraiment le fer original. Ça fait environ un an et demi que je l'écrase comme ça. Puis, il fonctionne encore. Donc, ça, on achète sur OneMark, c'est euh, en bas de 30$. C'est 30$, ça? C'est 20 tonnes de dollars à la pharmacie. Ça, ça dépend beaucoup. J'ai nice, J'ai jamais eu nice, nice. l'argent pour une presse. Mais, une presse, c'est sûr qu'on parle vraiment de... D'une job là, qui est vraiment mieux, qui est plus calculé, qui est moins forçante. Euh, le résultat est toujours, toujours, toujours plus pâle. Pourquoi qu'il est plus pâle? Euh, c'est vraiment leur le débit de température, ça. ça j'ai aucune idée de okay, la température. En okay. oh, une presse, mais on peut contrôler vraiment la température numériquement. Oh. Ça, c'est je l'ai mis à 1. <rire> okay, Donc, personne ne okay, sait okay. à quel point c'est chaud. Donc, on y va à l'œil, puis on s'essaie. On enlève tout de suite. C'est comme, comme la mélasse, on le voit ici. C'est. Spécial, spécial. Ah, beaucoup moins, hein, je pense. On oui, dirait. mais il y en avait moins aussi là, okay, au départ. Okay. C'est sûr que la quantité de départ était moins. On voit ici que la couleur est un peu plus pâle. J'ai laissé moins longtemps. OK, ok. Moi je trouve ça un peu plus, euh, un peu plus blond que presque ouais, ouais. qu noir la mélasse. Parfait, Fait on va mettre ça sur euh, le high-spack pour faciliter euh, l'extrait de, de la rosine sur le papier parchemin. Tout. Papier parchemin, c'est ça? Oui, il euh, faut pas se tromper avec un papier ciré parce que. Oh, ça sera pas, le pas même, la euh, même chose. Un papier parchemin, c'est vraiment juste pour que tout décolle aussi facilement que ça. Là. Même que c'est trop froid, on a une pause sac. Curieux de goûter à ça. Très collant. Qu Est-ce qu'il y en a qui seraient peut-être un peu moins collants, même? Euh, oui, vraiment, ah ça ouais. dépend le ah produit ouais. de départ au début. C'est vraiment ce qui donne la qualité finale. Mets-le à côté du blanc. Tiens. Alright, alright, ça a bien de la ça. Bon, je pense que euh, on va fumer ça en privé, hors caméra. Ça, c'était le Zombies Girls. Si on compare à la. Environ un gramme, celui-là, je dirais, au début là, de. Au départ. Euh, je sais pas, peut-être un .2. L'autre il y a presque 0.5. Donc vraiment une belle expérience. Faites euh, faire cette expérience-là à la maison. Faites attention à ne pas vous brûler. On peut extraire de la Rosen, personnellement, là, avec euh, l'équipement maison. Un gros, gros merci, là, au Grow Show. Est-ce que tu voulais... Euh... Ouais. Mais je pense qu'on va aller goûter à ça dans pas long. Ouais. Euh, je, vous dirai, je vous dirai ce que j'en pense. Parfait. Bon, on arrête ça là-dessus, puis euh, on donne un oui. pouce, un commentaire, et on se revoit très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, gang! Hey, sir, ciao, la gang! N'oubliez pas d'aller vous abonner. Le Grow Show. Le lien est en bas dans la description. Appuyez sur le plus, là. Il y a plein de mots que vous n'avez même pas lu encore. Là. Bye gang, c'est Winman. Ciao, ciao. Ciao là.